Le village, c'est à la fois une structure d'accompagnement de start-up de tous secteurs et un lieu d'open innovation permettant de créer des synergies entre des start-up et des grands groupes. Mooncard est l'une des belles start-up que nous avons sélectionnées il y a deux ans pour rejoindre le village. Nous avons vécu deux ans ensemble. J'ai pu assister à la croissance exceptionnelle de Mooncard. Mooncard fait partie aujourd'hui des belles pépites que nous avons eu la chance d'accompagner au village. Non, avant Mooncard, ça a été l'abri histoire au village. Je passais beaucoup de temps à identifier toutes les factures des dépenses que chacun avait réalisées. Je passais beaucoup de temps à les classer dans l'ordre chronologique des dépenses. Et puis mon comptable, j'imagine, passait aussi beaucoup de temps à ressaisir manuellement toutes ces factures dans son outil comptable. Globalement, j'estimais à 3 heures de mon temps ce travail administratif au détriment de mes missions principales, à la fois le développement bien sûr du village, mais surtout l'accompagnement des startups que nous avons sélectionnées ici. Mooncard a changé ma vie, ma vie professionnelle bien sûr, fin de l'archivage de l'ensemble de, de mes facturettes que je vais traiter à la fin du mois. Pour réussir à la mise en place de Mooncard, il était important pour moi d'y associer l'ensemble des parties prenantes. Bien sûr tous ceux utilisateurs de la carte, mais aussi et surtout notre comptable qui est en fin de chaîne et qui devait s'approprier l'outil et être rassuré sur la capacité de Mooncard à s'intégrer sans développement spécifique dans son propre outil comptable. Chez Mooncard, il y a trois fonctionnalités que je trouve vraiment très bien. La première, c'est le SMS que je reçois et qui me rappelle en temps réel la nécessité de faire la photo de ma facture. La deuxième, c'est très simplement de pouvoir suivre l'ensemble de mes dépenses. Et la dernière, c'est le paramétrage assez fin, la personnalisation assez fine de chacune des cartes de l'équipe. Mooncard a changé ma vie, mais a changé aussi la vie professionnelle de mes collaborateurs. Plus de souplesse, plus d'agilité, pas besoin d'attendre que je leur prête une carte, ils ont leur propre carte. Et Grâce à cette carte, ils sont beaucoup plus autonomes dans la réalisation de leurs propres activités. La carte Mooncard est la carte idéale pour tous ceux qui souhaitent transformer leur temps administratif en temps utile.